Maintenant, les déclarations de députés, député de Muskegawak, Bay James. Merci, le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler de Pitabik Inuit, la communauté et le centre de culturel, culturel dans les Premières Nations de Fort Albany. Et joue un rôle essentiel pour la revitalisation de l'histoire, de la culture et de la langue des gens muskékou. Et ça va aussi combler l'écart dans l'infrastructure des services. Le manque d'infrastructure à Fort Albany serait honteux pour toute municipalité dans la province. Avec la crise de santé mentale à Fort Albany, ce centre permettrait d'avoir un endroit sécuritaire pour les jeunes et les personnes âgées pour célébrer la culture locale et les arts. Et ce qui est encore plus important, ça comprend une bibliothèque des archives pour préserver l'histoire des gens de, de meshkégoa et de l'histoire des abus de l'aliénation et de la violence de, dans le pensionnat autochtone de Saint-Anne à Fort Albany. Je demande à la, au ministre de l'Infrastructure d'appuyer le projet pour que l'Ontario et le Canada puissent commencer à agir comme des partenaires de traité. Déclaration de député. Député de sarnia lampton Merci, Monsieur le Président. C'est un privilège pour moi de prendre la parole et d'annoncer d'autres investissements de 530 millions de dollars dans ma circonscription de Sarnia-Lampton par le gouvernement de l'Ontario. Ce financement est investi dans le fonds de résilience qui a été lancé pour appuyer le secteur à non lucratif pour se remettre et de, euh, se relancer après le, la, les effets de la, la COVID-19. Euh, il y a huit organismes locaux qui vont recevoir des fonds de, cette, de ce fonds de résilience, ce qui comprend les hospices Saint-Joseph Saint et le centre communautaire, les théâtres Sarnia, Sarnia Rebound, centre communautaire de Sarnia Lampton. Et nous croyons que des organismes, que ceux-ci, améliorent la vie dans les gens qui vivent dans la communauté et permettront de relancer une économie prospère en Ontario. Et j'ai hâte de pouvoir partager d'autres bonnes nouvelles de Sarnia Lampton avec vous à l'avenir. Déclaration de député, député de York Sud Ouest, Sud Ouest. Je prends la parole pour reconnaître un rapport sur le logement qui a été publié la semaine dernière grâce à Social Housing Toronto. C'est une étude de cinq ans qui se penche sur la façon que les personnes racialisées, les nouveaux arrivants et les réfugiés sont touchés de manière disproportionnelle par la crise du logement à Toronto. C'est intitulé des espaces et des endroits d'exclusion pour les communautés racialisées et immigrantes en tant que député de la circonscription et avec mon rôle en tant que par parole pour les jeunes, je peux confirmer que les statistiques et les preuves qui existent en vertu des, des communautés racialisées sont bien familières à moi. Cela reconnaît que les politiques en logement doivent mieux répondre aux communautés et aux différentes régions pour s'assurer que les les... une stratégie sur le logement prend en compte les écarts et les différences dans la communauté. Et on doit prendre en compte les besoins en logement. Merci. Déclaration de député député de Carlton. Merci M. le président. Je sais que ça a été une année très difficile pour tous. On a dû tous faire des sacrifices pour le bien de tous. Mais la Covid-19 ne peut pas arrêter les célébrations à Carlton. Le club des Lions a eu leur campagne de levée de fonds pour appuyer les banques alimentaires. Et la parade de, du Père Noël, il y a eu un nouveau format. Au lieu de demander à, aux gens de se réunir le long des rues, et il y a eu des mesures pour assurer la distanciation physique. Et j'ai été ravi de participer. Et bien sûr, j'étais accompagné par mon chien Baxter. Et ce fut extraordinaire le nombre de personnes qui ont participé. On, on a dû commencer à 5h30, mais on a commencé à 4h15 parce qu'il y avait tellement une longue file de personnes qui se sont présentées. On a levé beaucoup de fonds pour les banques alimentaires. Il ne restait plus d'espace dans les camions pour les aliments. Les gens ont aussi décoré leur propre, euh, propre véhicules. Et j'ai passé trois heures euh, à l'extérieur, même qu alors qu'il faisait froid. Je n'ai pas senti le froid parce que c'était un événement extraordinaire et tout le monde était bien content. Merci à l'association et j'ai hâte de le faire encore dimanche, ce, ce dimanche à Metcalf. Déclaration de député, député de Parkdale Park. Merci, Monsieur le Président. Une nouvelle année euh, s'annonce et nous espérons qu'en 2021, ça mettra fin à la pandémie. La crise de la COVID-19 a changé tout le monde et les gens veulent s'en remettre. On veut donner des câlins à nos grands-parents, d'aller dans les restaurants, de célébrer des anniversaires avec des amis et des proches, de se remettre et de sauver des vies et de retirer les restrictions. On doit avoir un, une distribution de, du vaccin qui est équitable. Même alors que ce vaccin, qu'on a tant besoin, les gens hésiteront à le prendre. L'OMS a déclaré que les, les, la réticence à avoir un vaccin ou de prendre le vaccin est une des, une des plus grandes menaces à la santé. On doit reconnaître que les gens pourraient être réticents à avoir des vaccins. Par contre, on peut regarder le passé pour voir les avantages d'un vaccin et aussi de prendre en compte les préoccupations des gens. La, le vaccin de la COVID-19 est la clé pour mettre fin aux décès liés à la pandémie. Je demande à ce gouvernement de travailler avec les experts, les communautés qui ont été touchées disproportionnellement par la COVID-19 et avec tout le monde sur une stratégie qui prend en compte les différences culturelles pour le déploiement des vaccins. Notre Merci. santé commune en dépend. Déclaration Merci. de député député de Paris Sound, Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole avant la période des fêtes pour encourager les résidents de Paris Sound, Muskoka et tous les Ontariens d'acheter local pour le Noël et d'autres cadeaux. Comme nous le savons tous, la pandémie a fait en sorte que des petites entreprises partout en Ontario subissent plus de pression et donc c'est encore plus important qu'on puisse les appuyer durant cette période. À paris saint il y a plusieurs Fabricants, artisanaux, restaurants et magasins qui ont adapté leurs entreprises durant cette crise sanitaire. Même si vous ne voulez pas aller dans les magasins, en ce moment, beaucoup des magasins ont des sites web où on peut regarder ce qu'ils ont à offrir à partir de la maison ou prendront des commandes téléphoniques. Les restaurants offrent des repas à emporter et c'est toujours un, un bon cadeau à donner. Je, je demande à tout le monde d'appuyer les entreprises locales dans leur communauté le plus possible. Non seulement en achetant des produits locaux, mais aussi de, se, de tenter de trouver des produits fabriqués en Ontario ou au Canada. Lorsqu'on achète local, l'argent la est investi dans notre communauté, appuie l'économie locale, nous permettons aux autres Ontariens à se venir à leurs besoins et à se remettre de la pandémie. Donnez un cadeau à votre communauté. Achetez local. Merci. Déclaration de député, député de Brampton Est. Merci, M. le Président. Les agriculteurs en Inde sont assaillis. Ils luttent maintenant pour leur subsistance alors qu'ils manifestent contre la privatisation de, de l'agriculture par le gouvernement. Le gouvernement a agi avec violence envers ces manifestants. Les gens ont manifesté avait en solidarité avec ces euh, agriculteurs, ce qui comprend des gens Canada, au Canada. Il y a des leaders qui ont parlé avec solidarité, euh, ce qui comprend des leaders ici au Canada. Et, mais le premier ministre n'a rien dit, et ce silence est une aberration. Donc, je demande à ce premier ministre d'appuyer euh, les agriculteurs en Inde maintenant Ils luttent pour leur survie. Des nouvelles lois qui ont été déposées par le gouvernement indien vont faire en sorte que ces agriculteurs seront à la merci des entreprises privées et ont réagit avec violence et répression envers eux. Donc, on doit envoyer un message très clair au gouvernement de l'Inde. Tout le monde regarde alors que euh, ces manifestants subissent des gestes de violence. Et on va partager ces injustices avec le monde. On va le crier à dessus de tête et on n'arrêtera pas jusqu'à ce que ces agriculteurs ont la justice qu'ils méritent. Merci. Déclaration de député, député de Northumberland, Peterborough-Sud. Merci, M. le Président. Vous savez, en tant que député, j'ai l'occasion de remercier tant de personnes et des organisations dans ma communauté qui interagissent avec le gouvernement et qui nous appuient. Mais je voudrais remercier Centraide pour tout le travail qu'ils font dans notre communauté. Ils démontrent l'amour envers les autres dans la communauté. Ils ont demandé un appel pour leur fonds d'appui communautaire. Je voudrais remercier Bruce McCarthy, le président, et Nick Wallace, le trésorier, pour tout le travail qu'ils font, et tout le conseil d'administration et aussi le personnel à Centraide qui font tout ce qu'ils font pour venir en aide aux gens qui sont dans le besoin dans la communauté. Bobby, Cathy, Helen, merci pour tout le travail que vous faites. Ce fonds permet d'avoir des soutiens financiers pour des organismes non lucratifs et de s'adapter à la nouvelle réalité de la COVID-19. Ils ont appuyé Community Care à Northumberland, Greenwood Coalition, les, le centre de santé de Northumberland, les biens locaux pour le. Des, des produits locaux pour les biens locales. En dépit de, ces, de cette situation difficile, le travail de Centraide n'a jamais été aussi important. C'est le plus grand donateur de fonds à l'extérieur du gouvernement pour des programmes sociaux dans notre région. Ils permettent aux gens de se réunir. Je voudrais remercier tout le personnel et toute l'équipe de Centraide pour tout ce que vous faites dans notre communauté à Northumberland. Merci. Déclaration de député, député de Peterborough-Kawarta. Merci, Monsieur le Président. Je suis très triste d'annoncer aujourd'hui du décès de June Turner le 5 décembre. Certains connaîtront June en étant euh, l'épouse de l'ancien président John N. Turner. Son fils l'a décrit en étant ce que représente June Cleaver. Elle devait représenter son amour pour la communauté, pour ses amis, pour sa famille. C'était une grande femme qui aimait tant les autres. Elle a grandi à York County 1925. en 1925. Elle a déménagé à Peterborough avec sa famille alors qu'elle était adolescente, et elle était amie de Ruth et Beatrix. June a rencontré John avant que John a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont continué d'avoir été en contact par correspondance. Ils se sont mariés en 1947. Durant la guerre, June a travaillé à General Electric, à Peterborough, mais a décidé que sa vocation était d'être une mère. Elle a quitté GE après se marier. Elle a eu six enfants. June June laisse tous ceux qui l'ont connue dans le deuil parce que c'était une personne très rare que je peux dire qui a fait en sorte que le monde soit un meilleur endroit pour ceux qui ont eu le plaisir de la rencontrer. Merci. Je demande le consentement unanime pour une minute de silence pour June et pour tous les époux et épouses de ceux qui ont servi en Ontario. Les député demande le consentement unanime pour euh, Rendre hommage à Madame Turner et tous les autres. Sommes-nous d'accord D'accord. Donc une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. You may be seated. Vous